Faire voir au film ça là, au début au début là, gros quand qu'on fabrique la petite caravane, ça c'était les roulottes d'avant les gitans. ans. Voilà. Il m'a expliqué qu'est-ce que c'était carrément le camp de concentration. Tout ça, ça a été euh, caché au fait. Et là, tous ces vieux, ils nous ont quittés il y a 50 places sur l'aire d'accueil de d'Agde donc là il doit avoir il m'a dit qu'il y avait 2 3 caravanes seulement quoi. je comprends pas d'ailleurs qu'elle soit vide cette aire d'accueil il bah, faut, faut aimer euh, manger dedans en restant dans les caravanes il y a le truc d'incinération qui est juste à côté là tu as remis 20 euros d'électricité en 100 euros ton séjour 20 euros que tu as payé jusqu'au 12 juillet d'accord les, les aires d'accueil ont fonction à accueillir les gens de passage sur la commune, donc les entrées et sorties se font au compte goutte Une famille rentre, une autre sort, elles n'ont pas, pas le droit de rester plus de 4 mois dans l'année. Si on n'a pas un réseau suffisant d'air d'accueil à l'échelle d'un territoire euh, comme celui d'une grosse ville comme Montpellier, euh, forcément qu'on a des installations irrégulières. c'est obligatoire. Un 3. L'arrivée de 250 caravans, c'est pas rien. Elles sont installées dans un secteur protégé. Si on est chez eux, c'est parce qu'on sait qu'ils sont assignés au, dé, au schéma départemental et on veut pas les embêter. On veut simplement que vivre. On a déposé un permis, c'est six mois. Euh, on, on a tous les problèmes administratifs qui nous tombent dessus. On est le cul entre deux chaises. Quoi. Venez, vous présentez un petit Allez, euh, je vais vous faire voir la table, les placards, la lumière, comment c'est beau Ils nous avaient dit que c'était pour euh, tout le temps. Et puis un coup, quand on est rentré avec les caravanes, ils nous ont fait signer un contrat qu'on avait le droit de rester que deux ans. Et euh, au bout de deux ans, euh, ils nous chercheraient des appartements, tout ça. Mais bon, on n'était pas trop d'accord. Mais nous, quand on a vu l'eau, le courant, tout ça, on a dit bon, ça va améliorer notre vie. Mais en fait, euh, c'est pas du tout ce qu'on recherchait. Les familles sont déçues par rapport à ce à quoi elles s'attendaient. Elles se retrouvent dans un équipement dont le fonctionnement est collectif. Or, elles étaient en attente d'une solution pérenne, un relogement qui prendrait en compte habitat, euh, leur habitat, qui est l'habitat caravane. On pourra même pas mettre une petite table. On appelle ça un ben enclos pour les chevaux. C'est une honte, ça. Oui, oui, Partout où on allait, les gendarmes ils nous font partir. Et euh, j'ai cotisé pendant des années et des années. Et quand j'ai eu là une petite somme, que j'ai eu l'occasion, eh je me suis acheté ce terrain. À quoi ça sert qu'on achète des terrains Qu'ils soient pas chers ou qu qu'ils soient chers, qu'ils soient constructifs ou non-constructifs, qu'ils soient de loisirs ou pas de loisirs. On a, du moment qu'on met des caravanes ou qu qu'on met un mobil-home, ça coince. Il faudrait qu'on construise des maisons et qu'on vende nos caravanes et qu'on voyage plus. Mais ça, c'est pas possible. C'est mon mode de vie. Et le jour où ils auront compris ça, bah, ils auront compris beaucoup de choses. Et dans la petite caravane où qu'on est, vous faites quoi ici Je fais cuire, je mange. Et dans l'autre, c'est pour, eux, hein, admettons, dormir parler, parler avec les femmes, regarder la télé.